Tout le monde, les petits chatons, j'espère que vous avez bien suivi. De vous. vous allez voir une liste absolument merveilleuse, la liste top 23 légende. C'est un guerrier contre Oui, vous avez envie de jouer, vous avez envie tout simplement de jouer contrôle. Pardon, bah vous êtes obligé de jouer guerrier, ou alors il y a des cas mono rouge, mais vous n'avez plus bah, de ré Parce qu'avant, finalement, on avait 40 points de vie. On a l'impression que tous les decks étaient des decks contrôle. On prenait un druide qui avait 0 anti-bête, qui avait 0 carte, euh, on va dire, de board avant le tour 6, mais il y avait 40 points de vie. Donc finalement, on gagnait quand même contre les agro à cause de ces Enfin grâce ou à cause de ces Plutôt à cause On le voit maintenant hein, La méta depuis qu'il y a pluré natale, Elle est absolument merveilleuse Parce que les agros peuvent revenir Les decks contrôles sont des vrais contrôles Bah finalement voilà C'est ça l'idée C'est que maintenant Si vous voulez jouer un deck Qui tient avec des points de vie Qui met en place un plan de jeu Qui nécessite de subir, subir, subir Et eh ben bah, finalement Vous pouvez jouer ce guerrier contrôle Alors c'est un guerrier contrôle Mais il y a vraiment du burst C'est un retour évidemment du deck Parce que On joue avec le Galvangar C'était tout simplement avant Un des meilleurs decks de la méta C'est normal parce qu'il y avait La menace qui était à 3 mana. 3 elle est à 4 depuis pas mal de temps maintenant, mais vraiment le but du deck, alors on, on est sur un, sur un combo, mais pas un combo comme avant où on va gagner qu'avec Galvangar. L'idée c'est qu'on est repassé à 30 points de vie, il y a de moins en moins de decks qui gagnent vraiment des points de vie, il n'y a pas véritablement de guerrier contre eux dans la méta. C'est ça l'idée, c'est qu'avant il y avait beaucoup de guerres et de contrôle. Donc dans les mirror match, il fallait vraiment faire Galvangar, Manipulateur sans visage, euh, le truc, le, le Maître de Bataille qui donne Furie des Vents. Enfin bref, il fallait faire des, des, des espèces de setup à 30, 40, 50 dégâts. Là, il n'y a pas besoin. En vrai, globalement, les adversaires, ils vont souvent être entre 15 et 20 points de vie, vos adversaires, parce que vous grignotez un peu avec vos armes, avec Expert en Armes, par exemple, avec la Rokara et avec l'âge de Voltigeur, Donc l'idée, c'est vraiment juste parfois de faire Galvangar, Bim ou Bran, Astalor, et en général, ça suffit. Donc vraiment, c'est un deck qu'il a. Alors il a été travaillé par trois joueurs, par trois top joueurs euh, monde. C'est probablement la meilleure liste de guerriers à l'heure actuelle. C'est une liste qui est hyper hyper intéressante. Donc voilà, si jamais vous aimez le deck et que vous l'aviez dans votre collection, vous pouvez le ressortir et vous allez voir, vous allez cartonner en ladder, mais c'est assez technique hein, pour le coup. Et si jamais vous ne connaissez pas parce que vous êtes un nouveau joueur et que guerrier, ça fait quand même pas mal de temps que c'est faible. Depuis Renatal, en fait, ça n'existe plus. Et bien franchement, voilà, vous allez Gary, c'est vraiment un deck qui est génial à jouer parce qu'il y a ce côté très contrôle, je mets en place une combo et bam, je mets ma combo en place. Bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire, je vous souhaite un délicieux, délicieux visionnage. Et c'est parti contre un chasseur ou voleur-voleur, mais on va considérer que c'est chasseur. Chasseur, c'est un, euh, un des meilleurs decks de la méta. Clairement, c'est dans le top 5, dans le top 10. Le chasseur crash foudre euh, qui est revenu tout simplement, comme je vous expliquais dans la vidéo d'hier, bah, le fait que maintenant les decks, en tout cas la majorité des decks, j'ai même envie de dire tous les decks, hein, pour le moment j'ai pas véritablement vu de deck top méta avec, euh, avec le renatal. Euh, finalement, les decks sont repassés à 30 PV, donc les decks qui finalement étaient, euh, on va dire, intéressants, Bon, voire fort, mais pas excellent, bah finalement reviennent dans la méta parce que là maintenant les match-up, en fait c'est ça l'idée, c'est vraiment de considérer que les match-up comptent plus euh, finalement que la force brute d'un deck. Et finalement, le fait euh, qu'avant les decks étaient euh, tous à 40 PV, avaient tous 40 PV, bah c'était vraiment la force brute des decks qui parlait et pas forcément les match-up. Vous voyez Donc j'avais pas trop euh, finalement euh, parlé de ça dans la vidéo précédente, plus par rapport au, au, aux forces brutes. Mais là, on est vraiment sur euh, voilà, un retour des match Et ça, c'est plutôt intéressant. Et euh, bah, finalement, ici, c'est quoi C'est un chasseur euh, agro qui va essayer d'attaquer voilà, un petit peu avec son arme. Mais surtout, qui va essayer de nous tuer avec du burst. Avec une espèce de petite combo. Euh, je pense qu'on va tuer ça tout de suite. Euh, avec le Heur. Je vais le faire tout de suite. Comme ça, au prochain tour, je ne suis pas obligé de faire la hache ou le Goinfre. Je pourrais jouer la menace des profondeurs. On verra. Sinon, je peux pas. Après, il y avait la hache qui était bien, mais je pense que c'est pas mal de tout de suite buter sa créa. Alors, j'ai gardé en main le fracas bouclier parce que, euh, normalement, si c'est la version, euh, on va dire, la plus jouée du moment, il y a quand même pas mal de petites... Il euh, y a une curve assez agressive avec euh, les braconniers T2 qui mettent la graine, avec le, le sort à 3 qui met les graines, etc. Donc, on va faire la menace ici. Et, intéressant. Alors, est-ce qu'on aura besoin du Galvangard dans ce match-up Je dois dire peut maîtrise non. Ah j'aime bien l'expert J'aime bien l'expert parce que J'ai arme expert qui est quand même assez assez cool Ouais j'aime bien l'expert ici Après on peut faire goinfre pour ramener le, le galvanga Ou au pire sinon on a le finelet hein, évidemment Je pense qu'on va faire ça. Ok. Euh... Est-ce qu'on la recycle ou est-ce qu'on la garde Je pense qu'on peut la recycler. Et le petit loulou. Ça me va très bien. faut faire attention un petit peu au point de vue, mais pour le moment, c'est pas très très grave. Euh... J'ai ça. Au pire, je peux piocher beaucoup avec ça. Je pense qu'il faut quand même un petit peu grignoter. Alors il faut faire attention parce que lui il a quand même... Alors il a un peu de late game. Avec euh, Batavish, ça peut être chiant, le héros. Avec euh, Hydrolodon, ça peut être chiant à gérer, quoique on a fracas. Mais euh, voilà, il peut y avoir des cartes un petit peu reloues. Et accessoirement, euh, les combinaisons avec Bran Crash Foudre. Donc euh, voilà, si on peut essayer de gagner avant qu'ils mettent en place vraiment un setup de, avec trop trop trop de dégâts. Euh, écoutez, on va goinfre ici, je crois. On va mettre le petit loup au-dessus. Et on va juste faire ça. Bim. Je pense que ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Euh, donc, oui, Crash Foot, c'est 3 mana maintenant. Bon, ce qui est bien avec ce tracker, alors vous me demandez souvent le tracker, je vous redis, c'est Firestone. J'utilise Firestone. Alors, vous pouvez le mettre en français. Hein. Là, je l'ai mis en. Je l'ai pas, en fait, j'ai désinstallé, je l'ai réinstallé, donc c'est en anglais de base, mais vous pouvez le mettre en français. Et voilà, ça vous donne plein de petites indications sur, bah, par exemple, typiquement le Shock Splitter. Voilà, ça comprend que son deck là, que son deck utilise Shock Splitter, et donc ça nous donne le nombre de, de cartes, enfin le nombre de stacks, on va dire, sur le, le Crash Foudre. Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, Écoutez, on a ça qui est gourmand. Euh, on a ça qui est gourmand. J'ai envie d'aller face, moi. J'ai envie d'aller face. Ok. Bon, baston, c'est pas ouf. Je crois qu'on va juste faire fracas. Euh... On va juste faire fracas. On est à 27, on n'est pas trop mal. Avec Bran, ça ferait que 12. Enfin ah, non il attaque avec l'arme donc ça ferait 14 mais c'est encore ok. Euh, c'est 9 mana pour Bran, Crash, Crash. Après il y a l'Astalor qui arrivera peut-être au prochain tour. Il va le jouer parce que ça reste une 5-5. On a la Rokara qu'on peut jouer. Ça c'est gourmand aussi. Hein. Ça c'est très très gourmand. C'est 5-8, ça attire aussi les dégâts d'Astalor. Ça c'est un beau bébé. Hein. Après on a de la grosse magie avec euh, droit, au fond, euh, droit au front. Donc on peut peut-être y réfléchir aussi. Ah Je pense que ça ah, Franchement. Je hein. pense oh, c'est ça. Hein. C'est un match-up où logiquement, il est censé un petit peu jamais nous tuer. Et l'avantage c'est que nous, on a vraiment cette possibilité d'accélérer de, de, la partie. Et oui, le match-up contre ces decks-là, il est génial. quoi. Des decks qui ont des créatures et qui tuent au burst. Euh, je pense aux DK, DK bleu aussi, rune bleue. C'est est le, même, le même système. Hein. Les chamans aussi un petit peu, les chamans agro, ce genre de choses. Les os, évidemment, démonistes démoniste agro. Enfin, voilà, le grand autour du guerrier. En fait, le Rénatal a... Il y a plein de théories autour du Renatal. Ce qu'a apporté le Rénatal. Enfin, pas de théories, mais il y a plein de, de points, euh, d'explications sur ce qu'a apporté et ce qu'a enlevé le Rénatal. Mais entre autres, l'affaiblissement... Euh... Euh... Je pense qu'on va juste faire ça Faut faire gaffe au PV hein Faut faire gaffe au PV quand même Ouais Ouais je vais, je vais assurer là je pense De toute façon j'aurai l'état au prochain tour je vais prendre de l'armure. Je vais mettre un peu de board. Parce que là, j'ai l'impression qu'il peut me tuer. Ça fait 9. Ça fait... Euh... Ouais, ça faisait un peu trop. Ça fait quand même pas trop. 35. Eh, ouais, je crois que c'est bon. Hein. En vrai, il faut qu'il ait deux crash foot de Mais c'est possible. Et au moins, je l'étale au prochain tour. Donc, oui. Pardon. Euh... En fait, le truc, c'est que les decks... Euh, comment dire Il euh... y a un affaiblissement... Des, des match-up d'aggro contre les decks qui perdaient contre aggro, en gros. Je pense au druide, mais il y en a plein d'autres. Euh, C'est-à-dire que les decks qui perdaient contre aggro, grâce au renatal, ne perdaient plus contre aggro. Donc les aggro n'avaient plus de raison de vivre, en somme. Donc, à partir du moment où il y a eu plus Rénatal, bah, ces decks-là ont été un peu affaiblis, mais affaiblis par rapport à la méta. C'est-à-dire que dans la méta, s'il n'y a pas d'aggro, le druide va revenir. Mais là, il y a des aggro, in fine. Donc, le druide... Euh, n'est plus là ou même d'autres decks hein, qui peuvent ressembler un petit peu au druide mais druide c'est vraiment l'incarnation du je joue tout seul si tu, si tu m'agresses je suis bien si... enfin si tu m'agresses, tu si m'agresses pas je suis bien si tu m'agresses c'est un peu compliqué parce que sur les 6 premiers tours je suis censé te laisser jouer et derrière je te massacre et finalement euh, bah, ça a permis le retour des aggro et donc bah, qui dit agro dit guerrier contrôle le guerrier contrôle qui permet, qui d'ailleurs est je trouve meilleur que le le deck euh... oh, c'est gourmand ce qu'il nous fait Meilleur que le deck euh, euh, rouge. Enfin euh, rune rouge. Ok. On a gagné là. On a gagné. La photo, Boum. La question c'est est-ce qu'on pouvait pas gagner autour d'avant Bah non parce qu'il faut quand même les 10 mana pour Astalor. Il euh, faut quand même les 10 dégâts pour Astalor. Après, il y avait Bran qui nous permet de gagner avec ça ou qui nous permet de gagner avec un Astalor. Voilà, on était assez safe. Alors, on pouvait perdre sur Bran, Crash, Crash. Mais ça faisait vraiment... Ouais. En vrai, c'était possible. En vrai, c'était possible. La question, c'est est-ce qu'on peut se mettre dans une situation où on ne perd pas sur cette combo Sachant que nous, on a quand même un deck lent. Enfin, lent. Vous voyez, on, là, on, à un moment, on accélère parce que ça commence à sentir mauvais. Mais... Euh... Ouais, non, faut peut-être essayer d'être un peu plus agressif. Il y a moyen que le match-up, on soit encore plus agressif, clairement. Après, il a quand même des anti et tout, puis il joue 7-3-4 pour détruire les, les créas avec l'arme. Bon, le fameux druide. Alors, est-ce que c'est un vrai druide Alors, druide, c'est pas... On va regarder l'expert en armes. Alors, druide, c'est pas un très très bon match-up. C'est même censé être le match-up counter, d'où l'intérêt, évidemment, de jouer ce deck dans la méta, parce que les druides... Il n'y en a pas beaucoup. Après, ça peut être un voleur. Voleur, voleur. On va vite le voir. Ah non, Druid Agro. Bah écoutez, Druid Agro, c'est un bon match-up. Euh, J'ai vraiment le... J'ai recyclé ça, je pense. Ouais. J'ai vraiment le logiciel dans la tête de Druid, euh, Druid ramp. Mais c'est vrai que Druid Agro est très très intéressant. C'est un deck budget. C'est un deck extrêmement fort. Ça va très vite. Ça va très vite et c'est violent. Euh, ok, Doki. Bon, on va garder la pièce pour faire pièce-baston. Après, on peut faire pièce-menace des profondeurs. C'est pas mal également. Euh, ou alors, on fait juste expert into pièce-baston. Ok, bon, l'avantage, c'est qu'il pioche pas ici. Heureusement, par contre, au prochain tour, il va beaucoup piocher, ça m'ennuie. Il y a quelques outs qui sont bien, heure. Heure, c'est pas ouf. On fait pas un bran, juste pour lui dire... Euh Écoutez, c'est un peu bizarre mais je vais bran comme, comme paratonnerre. Je lui propose un 2-4. Je lui dis mais mec est-ce que tu gères ce 2-4 Et si jamais il le gère pas peut-être qu'il n'arrivera pas. Alors je pense qu'il arrivera à, à la fois à le gérer à la fois de me mettre des créas. Mais c'est juste pour tenir. Euh, et comme ça derrière je lui, je lui cale une pièce baston. Ok. Ouais, il, il joue bien parce que vous voyez il ne met pas trop trop de board. Donc il est assez précautionneux. Il va piocher. Ouais, c'est bien fait c'est bien fait. Après est-ce qu'on le laisse piocher comme un fou ah, j'ai pas trop envie hein En même temps là la baston elle est pas dingue Il va pouvoir recréer du board pas mal hein Je pense qu'on va le laisser piocher Ah Rokara c'est gourmand hein. Après il y a le fameux Finlay hein. Et Ah Finlay c'est cool hein Et Rokara avec fracas c'est quand même vraiment vraiment strong comme combo et ça permet d'être un peu agressif et c'est ce qu'on veut. Donc je pense que c'est ok. Je vais partir là-dessus. Je vais partir là-dessus. Écoutez. Je vais le laisser piocher. De euh, toute façon, ça... à partir du moment où il a commencé à rentrer euh, deux cuisiniers toqués, je pense que j'abandonne le côté value et j'essaye de jouer sur mon côté agressif. Et c'est ce qui est intéressant aussi. Alors, je vais toujours pouvoir reprendre le board, mais... Ok. Ah, 2-6 c'est chiant. Et B. La question c'est est-ce qu'on veut aller face On veut bloquer sa drogue. J'ai l'impression qu'à les face, ça a plus de sens. Genre, drôle, je m'en fous un peu, il a déjà plein de cartes en main. Écoutez, je crois que je vais juste partir sur un... Le... Je vais rester vraiment sur ce plan de jeu agressif. Où je vais aller face ici. Je pense que ça me va, j'aurai une jolie baston. Je pense pas que dans son deck, il y ait l'âme de la forêt. Par contre, les zombies persistants, c'est chiant. Ok. Bon, ça c'est gourmand, hein. expert. L'expert, c'est gourmand avec, euh, avec l'arme. Ouais, on va partir là-dessus. Je pense on va partir vraiment sur un plan de jeu. Il n'a pas, pas beaucoup de tonnes dans son deck et il a évidemment aucune façon de gagner de l'armure, si ce n'est le pouvoir. Après, il peut avoir le, le petit sort à 1 qui génère un sort euh, aléatoire. Enfin, pas aléatoire, mais une découverte. Frog. Frog, frog, On va bas, baston. Je crois. Hein. Pas mal. Je hein. J'accepte de me faire taper pas baston là. Le problème, c'est qu'il recrée du board. Mais bon, Voyons voir. je crois que c'est quand même baston. Et on n'attaque pas en vrai. On va sûrement faire heur sur la créature qui va rester. Pas que ce soit trog. 2-3. Euh, on va faire heur là-dessus. On va pas face prochain tour, on va pouvoir piocher pas mal de cartes. Ah, ouais, c'est compliqué. À partir du moment où il a commencé à setup ce truc un peu, je pioche beaucoup. Et derrière, ça enchaîne. En fait, j'ai pas envie d'essayer de, de gagner à la value parce qu'il y a le compostage. Qui, dans tous les cas, va lui faire piocher son deck. Donc là, l'idée, c'est vraiment de. Bah, il est K25, hein, ça peut aller assez vite. Surtout que j'ai un, un droit au front en main. Faut juste que j'arrive à choper l'autre... Il euh, est où, le petit loulou L'autre Shield Shader, quoi ça peut être chaud en vrai hein. Techniquement, c'est. Enfin logiquement c'est censé être un bon match-up mais. Quand ça va vite comme ça, c'est chaud. Bon, on va pas mal piocher quand même. Hein. En vrai j'ai même pas envie de faire expert. Je crois hein. que j'ai juste envie de faire ça. Je crois qu'on va juste faire ça. ça c'est cool ça c'est plutôt cool C'est un peu énervé Bah finalement on y arrive hein, en fait hein. Finalement on y arrive euh, Ouais je vais utiliser mon heur Parce que mon heur ne sert à rien Il a vraiment que des petites créas Donc l'idée c'est juste de, de préserver un peu mes, mes, Mon gain d'armure De toute façon je n'ai plus d'AOE maintenant Donc ces créatures je dois un peu les, les tuer au, au, au coup par coup enfin, je veux pas les tuer même au coup par coup je vais... Là maintenant je vais vraiment aller en mode full face Bon ça ça m'ennuie terriblement Arc Bon il passe à 5. Ouais, j'ai pas les 5. C'est ça au pire. ça au pire. Bon, je suis pas mal là. Parce que vous voyez, il a fait juste un tour en euh, boost et c'est normal. Donc euh, là, pour le coup... En vrai, il y a moyen de gagner juste avec ça. Ça, là-dedans. On a récupéré le board. On est toujours bien en PV. Ouais, finalement, on va, on va s'en sortir. C'est vraiment des match-ups qui sont... Où, où la théorie est, est vraiment différente de la pratique. Vous voyez, théoriquement, on se dit, Bah c'est un deck avec que, du, que des petites créas. On a des AoE, pas beaucoup, mais normalement, on les pioches et on peut les chercher. Donc, logiquement, c'est censé vraiment être un match-up euh, hyper facile. Et en fait, quand on joue le match, c'est quand même beaucoup plus tricky qu'on le pense. D'ailleurs, c'est pas fini là. C'est pas fini. Bon, je suis quand même pas mal, mais. Galvangar. C'est pas mal, ça. Ouais, j'aime bien l'idée. Il a peu de créa. Et finalement, sa main, on l'a grignoté. Mais vous voyez, c'était vraiment le bon moment tout à l'heure de pas... Je pense partir sur le plan de jeu value Et en fait finalement ça s'est fait naturellement Mais bon après là il a pas joué de On est d'accord il a pas joué de compostage Parce que le problème c'est que s'il fait un compostage Enfin si on se dit ok je vais essayer de value Je garde mes heures etc Dans des bons dans des bons spots Bah en fait il fait juste 3 créa compostage Et tout ce tout le travail de, de value D'essayer de... De... de détruire la, la... Oh ça c'est relou par contre ah. Ça ça fait pas rire en vrai bon, ça ça fait pas rire Ouais, faut faire gaffe quand même. Ah, c'est à c'est gourmand quand même. Pas les manas hein, pour tout, hein. c'est droit au front, ça coûte 3 et l'autre coûte euh, 6. Après, juste de l'armure, ça me paraît pas mal. L'idée c'est quand même de setup le létal. Donc là, je vais faire genre euh, targe. En vrai je vais même recycler ça hein. Et je vais face je pense Ou alors je trade En vrai face me donne souvent l'étal quand même En même temps ah. En même temps j'ai Astalor qui rase le board Non écoutez je vais faire ce trade J'ai Astalor qui rase le board je vais faire ce petit trade Ouais prenons vraiment 0-0-0 risque Il doit avoir une... une ou deux compostages en main j'imagine au moins il les... il... Non il l'a pas fait autour d'avant Bon bref Ouais c'est pas évident C'est pas évident parce qu'à un moment on se retrouve dans une situation Où on a moins de cartes que lui en main Et là, un board On sait que si on le gère il va revenir, il va revenir, il va revenir Donc faut arriver à trouver des plans de jeu comme ça Un peu bursty et le deck permet cela Vous voyez si on a un deck qui est juste un deck fatigue pur Bah en fait on n'a pas d'alternative Là on avait une alternative et finalement on est parti dans l'alternative Et on a quand même gagné sur le côté contrôle Mais parce qu'on a quand même mis du board quoi Enfin typiquement maintenant ça marche plus, ça marchait déjà pas tant à l'époque, mais un petit peu, de, de, des decks qu'avec des AOE et des anti bêtes Genre on se dit, bon bah, parce que même les agros, ils ont, ils ont des ressources de, de value. Vous voyez, Avant c'était quand même pas trop le cas, les agros ils avaient pas trop de ressources de value, c'était vraiment, euh, bah, je balance mes, mes salves de, de créa et si ça passe, ça passe, et sinon tant pis, je passe à la gamme d'après quoi. Là oui, il y a vraiment ce côté, en fait, dans l'absolu, il pourrait piocher tout son deck quoi et il pourrait avoir 4 5 vagues, 4 5 grosses vagues de créa. Il est beau son, son chaman hein il est magnifique comme ça. Bon, évidemment, un hein, chaman évolution standard. c'est alors. Ouais, je passe si à grand sens. Ça compte l'armure. Ça compte l'armure. C'est dommage qu'ils aient pas re-EP euh, ça ou dénerfé plutôt. A3, c'était quand même bien gourmand. Mais peut-être que ça allait être trop fort, selon eux. Mais en vrai... Bah c'est cool en vrai maintenant, parce que... Si on veut jouer vraiment... Et c'est ça aussi, hein. euh, Si on veut jouer à un deck avec des points de vie... Euh, est-ce qu'on fait Bran dans ce match-up La question, c'est est-ce qu'on aura besoin de Bran Bran est pas mal, après... C'est un, un match où il fait pas trop trop de value. En fait, il pose des grosses créas et nous on essaye de faire des AOE dessus. Écoutez, ça me choque pas de branner comme ça. Et donc, oui, euh, maintenant si on veut vraiment jouer un deck avec 40 points de vie, bah en fait on joue guerrier. Et ça c'est intéressant aussi. C'est ça qui a en fait supprimé les decks guerriers et supprimé les decks contrôle. C'est que tu pouvais jouer. Je prends encore l'exemple du druide parce que le druide c'est vraiment le deck qui contrôle le moins du jeu. <rire> il n'y a même pas de colère. Avant encore, il y avait certaines colères, des petits anti -bait. Maintenant, il n'y a même pas ça. On s'en fout totalement de l'adversaire. Et on peut. Euh, maintenant, enfin, comment dire, on, on, si on veut jouer un deck contrôle, on peut plus jouer un deck avec Renatal et ce sera euh, de base un deck contrôle, quoi. Bon, c'est pas mal ça. Pas mal. A noter qu'au fond du deck, on a. De bah, toute façon, on le voit avec le tracker. Donc, c'est pour ça que ce deck là, il est quand même mieux sur ordi que sur euh, tablette. Que sur tablette, il n'y a pas le tracker et c'est vrai que c'est quand même important. Bon, pas bah, maintenant, on sait ce qu'on a dans le deck, mais plus tard par exemple. Et je vais juste taper là. Est-ce que cette main nous va bon, On veut changer de main bah, J'ai Astalor, j'ai pas envie de mettre Astalor dessous. Bah, j'ai pas vraiment envie de mettre Astalor dessous. C'est dur à dire. Non, je pense que je vais rester comme ça. Je pense que je vais rester. C'est chiant la grotte. C'est chiant la grotte, mais. Je pense qu'on va rester comme ça. Compter. Ah, C'est chiant ça, par contre. C'est chiant parce que ça va être un steak. Ouais. Ah, C'est toujours un monstre, hein, de toute façon. Maîtrise. Ah, je pense que ça a peut-être du sens en vrai hein. Je crois que ça a du sens Tant pis pour l'astalor. va falloir que je gère cette 8-8 On sait qu'on a la baston On va pas la faire maintenant la baston Ok Je y a un peu de sens non, Je vais juste armor Ouais c'est chiant ces gardes hein. Parce que là on, a... on aimerait vraiment piocher avec cette hache Et on ne peut pas Ok Bon ça c'est bien ça veut dire qu'il va pas le gérer Donc ça me permet d'avoir une jolie baston Avec la 1-3 en espérant qu'il rajoute des créas En vrai s'il joue bien il rajoute rien S'il joue bien il reste comme ça et ça m'emmerde terriblement Il fait même pas pouvoir S'il joue bien il fait même pas le pouvoir s'il bah, fait Surtout pas le pouvoir d'ailleurs Il joue bien Bon, il, il c'est bien parti parce qu'il a pas fait grand-chose, mais il a quand même fait pouvoir. <rire> pour le coup. Tant plus pour lui. Euh, ok, donc baston ou d'abord institutrice Bah, plutôt ça d'abord. Bah, ça dépend ce qu'on trouve à vrai dire. Hein. Ouais, c'est pas incroyable. C'est assez gourmand quand même. Ouais, let's go. Hein. Let's go. Faut juste pas que la 8-8 reste. Si la 8, -8 reste, bon, bah c'est la fameuse baston où on va perdre euh, de temps en temps. Ah zut. Ah zut. On va faire ça. Ah c'est ça qui est resté Tant pis prochain tour on fera peut-être fracas Là je vais setup un, un trade Je sais pas si c'était un peu con ça En fait ça m'a ça m'a ennuyé Ça m'a ennuyé j'ai fait de la merde derrière je crois Je bon, c'est pas bien grave Ouais on va faire un joli fracas Bon Ah c'est chiant Bon, L'avantage c'est qu'au prochain tour on sera plus gelé Donc on pourra attaquer j'ai pas envie vraiment de faire... Euh, j'ai presque pas envie de faire fracas en vrai. C'est dur à dire. Ah si c'est fracas. que ça va être ça mais... Ça m'ennuie un peu. Ça m'ennuie un petit peu. Ouais, ça m'ennuie un peu. Ah j'ai balancé mon petit truc pour rien mais en même temps... Euh... Le grand gousier. Ah. Bon. Bah, il nous refaut un shield shatter. Au pire, on va piocher avec ça. Oh, au front, c'est pas incroyable dans ce spot. Il me dit, est-ce qu'il faut pas goinfre From the deck, on a quoi On a le revenant. On peut mettre le revenant au-dessus. Piocher le revenant. Non, parce que ça, ça va être gros. C'est un peu chiant là. Je pense que j'ai perdu là. Je pense qu'en vrai j'ai perdu. Enfin, tout dépend de la draw après, mais ça c'est pas vraiment des draws qui existent. Ah, je pense que j'ai perdu. Ouais. On a perdu ici, on va partir. En fait, il aurait fallu une, ouais, forger dans les flammes. Là, on aurait pioché pas mal et ça aurait peut-être suffi. Mais c'est des matchups qui sont pas évidents parce qu'il nous... Il nous... Il nous a proposé finalement un board menaçant très tôt. Ouais, J'ai eu du mal à gérer le match-up là. J'avoue que. Bon, après, c'est polarisé un peu pour lui. Mais encore que, je suis même pas sûr que ce soit si polarisé que ça. Mais le problème, c'est qu'il. À moins d'avoir Heur, ouais, en fait, il faut trouver le Heur et avoir le Heur sur le... la grosse créa. Ah, y a eu... En fait, le problème, c'est les grottes. On a vraiment perdu sur grottes dans ce spot. On a été tout le temps gelé. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est... C'est pas évident. Oh, Vince. Ouais, c'est pas évident du tout. Euh, Voleur. Alors, ça peut être Voleur Miracle. Voleur Miracle, c'est un bon deck. La question, c'est est-ce qu'on garde Menace Menace, c'est un peu lent. C'est fort, hein, mais c'est lent. Mais C'est quand même assez fort. Je vais garder quand même la Menace. Enfin, sans la pièce, c'est un peu problématique, mais... Ouais Bon, ça aurait rien changé hein, de garder le petit truc à 1 là à la con, mais. Euh... Je recycler la plaque, je pense. C'est pas vraiment une carte que j'ai envie d'avoir là tout de suite. Et parfois, il faut la garder dans certains match -up. Oh Oh, ça peut être chiant pour nous. Ça peut être chiant parce que les ghouls sont assez relous à gérer. Après, notre plan de jeu, ça va plutôt être d'aller face, je suppose. Je pense qu'on aura du mal à gérer les ghouls infectieuses parce qu'il y aura toujours plein plein plein de créa Je pense que l'objectif c'est plutôt d'essayer de, de tuer à, au, à la combo quoi Expert en armes bah Écoutez. Ça permet d'aller chercher cette petite hache qu'on peut peut-être jouer au prochain tour même si je pense qu'on va plutôt faire menace Yes et il va développer la 5-8 on va pas pouvoir faire H euh, on va juste faire menace ici okay. bon ça me va pour le moment c'est gérable Là, je peux faire gointre non là c'est vraiment fort quand même menace sur menace un peu bizarre menace sur Astalor, je pense Je crois qu'on va prendre Astalor. Je crois qu'on qu va prendre Astalor ici. Avec le Groinfre, on peut prendre le Shield Shatter si on veut. Et ok. Hmm. Targe, Heur, pouvoir. Et on fait quoi On bute ça On le but. On le ping. Prochain tour, on peut jouer Astalor ou Ash. Arche Forger, si on veut piocher. Ouais, il va falloir commencer à agresser. Pour agresser, il va falloir un peu le board. C'est pas un deck qui gère bien, bien le board. Une Bon. Le tiers, ça me va. Ouais. Je pense qu'on va partir sur Astalor ici. Sans gagner de l'armure, on s'en fout. Juste la 5-5 elle nous va. Juste le fait. Je mets la 5-5 et, et, et j'attaque avec.. C'est vraiment. ça gagne pas de points de vie ce deck, ça gagne pas d'armure par contre. Ça a les taunts. Ah non, on c'est une autre version, ok. Intéressant. Bon, c'est gérable. Ça c'est gérable. Je qu'on envie d'aller face. Je ne pas que ça ait du sens de trade. Je pense qu'il faut vraiment bourriner là. ça ne faut pas que ça meure. Ouais, je ne veux pas piocher, je m'en fous de la pioche. J'ai déjà euh, forgé dans les flammes et tout. Je pense que là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de, de le buter à distance. À distance. Ok. À noter qu'au-dessous du deck, on a le Shield Shatter. Hein. Ok. Bon, c'est gourmand ça. La goule. Double goule. Bon, en vrai, la goule, si on détruit. Ok. Ah, relou ça. Je veux dire, est-ce qu'il y a un spot où on rase le board On peut hein En fait si on tue ça et derrière on fait une... Ah ouais non parce qu'il y aurait les ghouls Non parce que ça quand ça meurt... Ah c'est un peu chiant C'est un peu chiant ce spot Je crois qu'on va... va virer la main. Je crois que je vais virer ma main. Dommage. J'ai eu le temps de tout faire. J'ai eu le temps de mettre Astalor au-dessus. Ah, c'était pas évident comme spot. Ouais, ah, c'était vraiment pas évident. Ah, il aurait fallu gagner de l'armure là, mais c'était vraiment un, un, un, un spot qui était très très dur. Ok, donc okay. on peut mettre 5 à tout. le plaît hein, je suppose on va piocher ok On a Branastalor au prochain tour. Ça peut être intéressant. Ouais, on va juste faire ça. Et prochain tour on fera Branastalor. Je sais pas si on aura l'étal. Mais je pense que c'est le move. Hein. Je pense que c'est le move. c'est très très très très très relou. C'est mal fait le taunt, je trouve, plus le cravatois, ok. Ouais, pas évident, hein. Pas évident. On a gagné là, je pense pas, on n'a pas énorme. Hein. On a un peu quand même. peur. Bien Non, on n'a pas gagné. On a pas mal, je pense, hein, quand même. Hein. Je pense qu'on a quand même pas mal. Ah ouais, il nous, il nous manque... Vrai. Le Krabatoa, il attire beaucoup, hein. Après, il y en... Ouais. 10. Ouais. GG. GG. Ah, dommage. Ouais, c'était le plan. Hein. Je pense que je suis bien allé les quand il fallait. Je pense que le match-up est très compliqué parce qu'il a tout le temps des râles d'agonie, ce genre de choses. Euh... Ouais. Compliqué, compliqué. Ouais, j'ai bien fait. Je pense que c'était intéressant d'aller. Ouais, à la fin, le tour est un peu trop gros. Je perds un peu de mana. En fait, je pense que cette game, elle est gagnable. Parce qu'à un moment, vous voyez, je perds 4 mana. J'ai pas le temps de jouer mon armure. Je pense que si je peux développer l'armure, je suis peut-être dans un spot un peu plus facile au tour d'après. Et j'ai peut-être un peu plus de mana pour être un peu plus fluide. Euh, quoique. Hein. Ouais, c'est assez ah, dommage. C'est pas évident. En fait, je pouvais pas garder mon bran avait euh, le, le revenant et avait l'Astalor parce que j'étais trop bas en PV, vous voyez, il me mettait pile poil les dégâts. Et le problème, et en fait, c'est ça le truc, c'est que je pense que si je peux faire la plaque lourde sur le tour où il a des. Par contre, il n'a pas été très très sympa de, de BM, mais bon. Après, il n'y a pas toujours des gentleman agreements dans les parties, mais là, je trouve que c'était pas très cordial de sa part. Mais quand bien même, tant pis. Euh, comment dire il y a eu. Euh... Ouais, je pense que c'est cette plaque lourde que je peux pas jouer. Et... et derrière, ça me met pas si bien. Parce que franchement, à la fin, je suis vraiment pas si loin. Je pense que mon... mon setup, il a été très intéressant. Je pense pas pouvoir vraiment gérer le board. Je pense qu'avec un heure de bouclier, il y avait peut-être moyen. Et là, je pouvais pas. Bon, dommage, dommage. Mais c'était une jolie partie. Vous voyez, c'est intéressant les parties comme ça. Parce qu'on se dit, bon, on est derrière. Et il a un deck, il a tout le temps des râles d'agonie. C'est censé être vraiment le match-up compliqué. Et en fait, on trouve des petites failles, on trouve des petits plays qui peuvent peuvent amener à, à la victoire. Il suffit de gagner une fois sur deux, une fois sur une fois sur trois même. Je pense que gagner une fois sur trois ce match-up ça suffit. Euh, alors ça a l'air d'être un druide. Je pense que contre druide il faut agresser. Donc on va jouer l'astalor maintenant. Ouais il va falloir un peu agresser contre druide. Au moins casser un petit peu son armure. Baisser un petit peu ses points de vie. Je pense que c'est un vrai druide. Ouais un vrai druide. C'est pas un druide aggro. Donc, ouais, match-up censé euh, bon, être compliqué, mais en vrai, on a quand même un peu de dégâts. C'est chiant, en vrai. En vrai de vrai. C'est chiant. Bon. Ok, Doki. On va bah, le jouer T5. La question, c'est est-ce qu'on fait menace au prochain tour? Ah, en vrai, si on arrive à choper le revenant, c'est pas mal. Hein. Menace into revenant, c'est gros. Hein. Je pense que ça va être le play. Ah. ah, Okara Et Face. Ouais, on va Face. Prochain tour, on va Astalor. Taper avec l'arme. Et ensuite, on développera. Euh... Guff, ok. Alors, ça va être compliqué en plus s'il y a Guff. Ça va être très très complexe. Ouais on s'en fout de l'armure dans ce match hein. on fera tout le temps Rokara au prochain tour. Oui. On ouais, fera tout le temps Rokara et on fera les experts derrière. Bon. Euh, L'avantage c'est que dans le match on a vraiment la possibilité de faire notre branne euh, Astalor tranquillou. Il y aura sûrement pas de créatures, enfin si il peut y avoir des créatures mais on peut parfois caler euh, baston dans certains spots avant. Il prend du mana, il prend du mana. Okara. Ouais, on va y aller en mode bœuf. Parce qu'au prochain tour, on a double expert. C'est le but, de hein, toute façon. Hein. Agresser, agresser. On pioche le Galvangar, on le joue comme ça. C'est 9. Avec un Bran, c'est plus 3 encore. C'est 12. Je pense que c'est le plan Vous allez voir, Je pense que cette game si elle dure on va perdre donc euh... Notre don Et donc... Bon c'est cool ça a déjà mis 10 ça hyper intéressant euh... expert coiffre revenant face face Ouais, c'est bien, on lui laisse vraiment pas le temps de respirer. On peut même avoir l'étale au prochain tour. Le truc, c'est que s'il fait un énorme monstre, bah en fait, je peux taper dans le monstre et ça revient dans sa dans sa tête. Et là, il était. les Ouais, le play est pas mal. Peut-être que j'aurais dû partir euh, comme ça. Enfin, après, peut-être peut que la gamme d'avant, je pouvais pas partir sur ce spot. Ouais, il a déjà 15 mana. Vous imaginez, il a plus du double de mes mana. C'est totalement stupide ici. Totalement stupide. Après, il peut peut-être pas gagner de l'armure. Super. Bah, si, normalement, il peut, mais... En il doit avoir peur, là. Il doit se dire, je peux mourir. Et quand l'adversaire pense qu'il peut mourir, bah souvent, il fait des plays un peu bizarres, genre, euh, je gagne juste un peu d'armure sur Horticulteur. Il n'est pas un winning play, mais en même temps, il a peur. Et franchement, je crois qu'il faut Astalor. Attends, mais j'ai pas gagné ça Avec ça Écoutez, je suis pas mal, hein. Le gars est à 3. Hein. Le gars est à 3. J'ai mon Astalor. Euh... Ouais, j'aime bien cette game. Hein. Franchement, euh... j'aime bien cette game. Ran, ah. C'est chiant, elle va nu Ah non, ça va. Bah, ça reste relou parce que... Ouais, Keka il gagne de l'armure. Ah c'est chiant quand même. Euh, Quoique. Mon arme, elle, elle tape là-dedans. Ah hein. oh, non. Bah si, mais... C'est bon, non pas bah, bon. Oh, fracas. En fait, faudrait pouvoir le tuer 100% derrière, ce qui est clairement pas sûr. Ah, c'est frustrant. Hein. En fait, si j'avais Galvangar, j'avais gagné. Je faisais Heur là-dedans, je tape là-dedans, Galvangar Face. Ah, parce qu'il est K-28, je lui mets 21. Ah, c'est frustrant. Ah là là, c'est tellement frustrant. Après, je peux raser le bord, hein? Il doit y avoir un moyen. J'ai envie de lui mettre les dégâts dans la tête, en fait. Il faut... Ah ouais, mais il a hasta lui aussi. Ouais. Ah, c'est chiant en vrai. Hein. C'est ça. Hein. En fait, il faut qu'il soit bas en PV. Moi, j'aime bien ce play. Hein. C'est un peu fou mais en fait il faut qu'il soit bas en PV le problème c'est que si je, le... si je le laisse à 40 j'ai juste perdu quoi donc là il faut que je prenne des risques ouais, j'aime bien mon play je, je trouvais assez intéressant j'aime bien mon play c'est un peu bizarre mais je pense que j'ai quand même perdu parce que bah trop trop de mana et ouais, le déna qui arrive derrière on sait bien parce qu'il a peur ça veut dire il le joue un peu en mode ouais mais bon ça va être trop trop compliqué ah c'est dommage ça c'est typiquement un match-up qu'on n'est pas censé croiser mais quand on le croise et vous voyez on avait encore une petite porte de sortie mais le guff voilà je pense que c'est une game si on a, si on, on... on se fait pas guffer on gagne pour le coup malheureusement c'est guffé euh, ok bon on fait ça alors maintenant oh je pense quand même hein. oui je pense on peut pas attendre euh... Je pense qu'il faut juste raser le board, si on peut. Ça va être déjà pas mal. Ah, c'est pas de peau. On va faire ça. Bah écoutez, je vais partir. J'ai plus assez de dégâts dans mon deck et je perds à la fatigue. Ah, bien joué. Dommage, dommage. Ah, c'est pas cool là. C'est pas cool, c'est pas cool. Ouais, les, les mauvais match-up. Bon, c'est guerrier. en hein. toute façon, c'est un deck qui se polarise un peu, de base. Hein. Euh... Les bons matchups, c'est les decks burst, les decks avec des créas, euh, les decks mid-range. Les, les decks, quand je dis burst, c'est pas forcément aggro, hein, ça peut être des decks Contrôle. Hein. Des decks Contrôle burst, bah, typiquement, euh, euh, je sais pas, on peut penser au deck euh, Big Mage. Big Mage qui est un deck plutôt lourd, qui essaye de tuer avec le ping. Bah, en général, il, il gagne pas beaucoup d'armure, donc en tout cas, il y a souvent moyen de gagner avec. Euh, bah En a, a, a un peu face. Là, vous voyez, il a gagné trop d'armure d'un coup, donc c'est trop compliqué, mais. On garde Astalor. Je vais garder fracas par contre. Je vais garder fracas contre euh, chasseur. Bon chasseur c'est vraiment un bon matchup. Il faut juste pouvoir caler, faut savoir euh, caler une AOE à un moment et en général c'est bon. Donc euh, voilà. Tout ce qui est contrôle, est pas... enfin tout ce qui est on va dire euh, contrôle rampe, c'est pas forcément des bons matchups. Et fatigue, c'est pas forcément des bons matchups. Euh, après, voilà, le retour au, au 30 PV fait qu'on a vraiment une possibilité de reach. Mais le druide, il a il triche avec les manas et il triche avec les points de vie. Parce qu'avec son écaille, là, vous imaginez, c'était beaucoup trop, quoi. Ouais. Après, on peut ne pas mettre de board. C'est peut-être ça, hein, le, le, le play. Vous hein. voyez, on peut vraiment se dire, bon, on n'a pas eu de chance et le match-up était trop compliqué. Après, on peut se dire, bon, comment essayer de trouver un moyen de gagner Même si on va gagner encore une fois qu'une fois sur 3, une fois sur 4 c'est pas mal d'avoir 25 ou 30% contre des matchups qui sont catastrophiques. Parce que vraiment, contre les decks un peu aggro, aggro burst, bah, franchement, on peut vite avoir 80-90% de il est ça me plaît bien. On enlève la main. Après, cette main, elle est quand même assez cool. On va prendre le goinf. On va prendre le goinf. Bon, c'est un voleur, a priori. Un voleur qui génère de la value. Faire un petit peu attention. Normalement, c'est un match-up qui est plutôt cool. Il gagne pas beaucoup d'armure. Peut-être c'est Allié de l'Oasis, son secret. Qui est un bon secret. Peut-être objection aussi. Ça, c'est très très fort en tout cas. Ouais, objection. Ouais, c'est pas très grave de me faire contrer ça. Ça va servir au même de toute façon. On va prendre le Finlay, comme ça on l'a. Si jamais on veut, on veut se balancer un coup de Finlay un moment, typiquement on joue au cara et on a envie d'aller chercher la Forger dans les flammes. Je pense que ça peut être pas mal du tout. Mais vous voyez ce deck là, il est... Voilà c'est un, de, un deck de ladder diamant pour moi, ou un deck de top, de top légende. Mais c'est un deck, les, les games sont un peu longues, donc si vous démarrez en bronze, il faut avoir la possibilité d'avoir un autre deck dans un premier temps. Vous voyez, vous n'allez pas farmer, enfin si vous pouvez, hein, si vous êtes le guerrier, faites-le, mais ça va prendre du temps quoi de passer de bronze à, à légende avec ce deck. Par contre, c'est un deck avec un vrai bon rate. C'est un deck, bah d'ailleurs, le joueur qui a fait top 23, il a fait je crois 31-7. 31 victoires, 7 défaites, vous voyez. Après c'était en top légende, la méta est un peu différente, il y a un petit peu moins de decks farfelus on va dire. Euh, on peut considérer que le Druid Ramp c'est un deck farfelu qui va nous contrer. Enfin Vous voyez si vous jouez contre des joueurs qui prennent des decks, pas forcément maison mais des decks coup de cœur, des decks coup de cœur bah, les decks coup de cœur peuvent vous battre vous voyez. En fait les decks méta ne vont pas vous battre, enfin en tout cas pas tous. Bah, et typiquement Voleur Aldagonie, c'est pas un deck qu'on voit qui est très présent, ça va plutôt être du Voleur Miracle, ça va plutôt être du Voleur Voleur. Euh, et voilà, Aldagoni, c'est un peu le deck, genre coup de cœur. J'adore le deck. Il est plus trop présent dans la méta, mais il existe toujours. Et j'ai envie de le jouer. Il y en aura peut-être pas en top top légende. Mais voilà, si vous êtes diamant, peut-être ou bronze, je sais pas, vous allez en rencontrer quoi. Bref, vous m'avez compris. Euh, alors... s'il faut vraiment faire institutrice il risque de récupérer des trucs avec ça et je pense je vais juste armor passe et prochain tour je ferai sûrement euh, bah, Rokara et Fraca ouais j'ai pas envie de lui donner la possibilité de parce qu'en fait l'institutrice elle va servir à rien alors elle va me faire de la value pour moi mais ça va lui en donner pour lui donc euh... Les potions lui permettent de mettre à chaque fois du board Mais s'il se trompe dans les potions et qu'il récupère des cartes de pioche Ou des choses comme ça bah c'est pas trop dérangeant Ok La question c'est est-ce qu'on fait ici avec Rocara Mais je pense que oui Ouais le play est cool là Franchement Rocara fracas c'est quand même les, les nuts hein. Ah, je sais pas trop. Après, il peut avoir des vipères dans son deck. Je pense autant attaquer. On lui met les 5 tout de suite. Il n'y a pas vraiment de gain de points de vie à part, à part avec le héros. Prochain tour, je peux commencer à jouer les revenants. Même face peut-être. Sûrement face. Parce qu'il n'a pas de gros... Enfin, à moins qu'il joue vraiment la créa qu'on a envie de buter avec revenants. Mais en général, c'est souvent des petites créas. Plein de petites créas. Où... Je pense qu'il faut blesser. Il faut blesser l'adversaire ici. Et voilà, Prêt de contrôle par exemple. Typiquement, Prêt de contrôle, c'est pas un bon match-up. Prêt de contrôle, il y en a plus trop dans la méta. Mais accessoirement, bah, c'est un peu le deck euh, genre... C'est pas le deck ultra pragmatique pour monter le ladder, mais c'est un deck qui peut quand même vous faire passer légende et c'est plus, ça va plutôt être joué par les gens qui adorent Prêtres, vous voyez Blessons, blessons l'adversaire. En espérant récupérer vite les experts en armes. Mais euh, ça va baisser hein, petit à petit. Hein. Ça va baisser, baisser. Bingo Bon. On s'en moque. Ouais, là, il a utilisé beaucoup de mana juste pour piocher, donc c'est vraiment pas dérangeant. Ah, pour piocher, pour avoir des cartes en main plutôt. Euh, bon, bon, bon, bon, bon. On peut refaire euh, revenant face. Comme ça, on l'a mis. Ah non, il a rejoué ob objection. Bah, au pire, on se fait contrer Finlay. Ah, c'est pas évident. Bon, j'avoue que l'objection est chiante. Ouais, j'ai pas envie de récupérer des vieux slams. Ouais on va se faire contrer le petit, euh, le petit Lolo. Et on va face. Hein. On va face parce qu'on a une autre H derrière. Et en vrai là il est vraiment on est vraiment pas loin. Donc euh, ouais là on est vraiment pas loin. On a... Théoriquement on a les talents 2. Hein. On fait H pouvoir, H pouvoir. Je pense que là, il faut vraiment euh, débiliser, entre guillemets, parce que, vous voyez, en termes de value, alors, encore une fois, on n'est pas un deck value. Même si on a un deck contrôle, il faut s'enlever ça de la tête. Le, la, la value, maintenant, elle est présente dans tous les decks. Avant, c'était vraiment quelque chose de précieux pour les decks contrôle. Le deck contrôle, il gagnait par sa value. Il gagnait par le fait de, quand je dis value, il y a plein de notions, mais c'est vraiment le fait d'avoir plus de cartes en main que l'adversaire et que chacune de vos cartes fasse ce qu'on appelle dans les jeux de cartes du card advantage. Vous voyez, avec une carte, j'en détruis deux. Vous voyez, typiquement. Maintenant, ah euh, tous les decks ont ce genre de choses, quoi. Le voleur qui est quand même plutôt un deck tempo, bah c'est un deck il a toujours 1000 cartes en main. Donc en fait, on peut pas trop l'épuiser. Donc c'est pour ça que guerrier contrôle sans façon de. sans létal entre guillemets, sans façon de gagner vite, ça, ça n'aurait aucun sens. Ça, ça n'existerait pas. Bon, je vais au prochain tour. Euh... J'ai pas besoin de faire... 5, je sais pas. Et là, il faut compter parce qu'en fait, la seule façon pour lui de s'en sortir, j'ai l'impression... Après, il y a Astalor qui lui donne de l'armure. Et il n'a pas joué Astalor. Et en gros, s'il a pas Astalor, euh, Il va gagner... Euh... Il peut faire apprenti, et apprenti, ça remonte cette tarentules en main. Donc ça ferait 9. 9 et 5, 13. Pas 26, non, c'est bon, il n'a pas l'étal ici. Hein. Je pense que j'ai pas besoin de faire targe en considérant qu'il a pas l'étal. Et que là, il va devoir faire le... le quand je dis l'apprenti, c'est le DK. Pour moi, je l'appelle ça l'apprenti, mais... Ah bon, si il me tue tant pis pour moi mais écoutez j'ai fait le choix, j'ai compté en plus là. J'ai compté il me met à 12, je pense que 12 c'est compliqué. Alors il y a double coup de poignard qui me tue mais je pense pas qu'il joue coup de poignard dans son deck. Le poignard est de moins en moins présent dans les decks. Donc euh... ouais on va voir ce qu'il va nous faire. Ouais voilà artisan. Je dis apprenti c'est appre un artisan, c'est pareil, un apprenti artisan, bah ouais, oui c'était l'idée. Donc là on avait fait un joli play. On n'a pas euh, fait des choses inutiles. Alors genre là par contre on va targe en tempo. Et en vrai il est à 10, hein, donc on a quand même gagné en deux tours. Hein. Vous voyez Qu'est-ce qu'il fait Donc ouais on a quand même gagné en deux tours. Bingo, ok très bien. en termes de mana ça marche <rire> ça fait 2, il reste 8 1, 1, 2 c'est bon la question c'est on se fait contrer quoi on se fait contrer l'expert en armes et nous on va développer Bran et Naga Bon Rosset c'est pas mal hein. Rosset. Ouais, elle était belle, cette game. On a, on a fini sur une belle, belle partie. C'était pas évident, vous voyez, mais c'est vraiment en mode bourrin, quoi. Là, il fallait y aller. C'est beau, le, le pouvoir. Il fallait vraiment y aller un petit peu en mode bourrin. Et, euh, voilà. C'est peut-être ce que j'ai pas assez fait contre Vince, euh, contre le voleur Aldagonie, même si je l'ai quand même. J'ai l'impression de l'avoir bien fait, mais en même temps, à la fin, quand il te manque un peu de dégâts, c'est toujours un peu frustrant et c'est logique. Et euh, ouais, c'est standard de se remettre en question. Enfin, voilà. C'est un deck qui est hyper intéressant. Vous voyez, c'est des gammes un peu techniques. Il y a plein de match-up où vous allez faire la petite erreur qui vous fait perdre, mais vous, vous allez pouvoir vraiment vous nourrir de vos erreurs et progresser avec ce deck. C'est vraiment un deck qui a un, un joli skill cap, qui a une jolie... Enfin, vous avez tous avec le deck une jolie marge de progression, même si vous avez l'impression de bien maîtriser guerrier, parce que c'est quelque chose d'assez atypique, et puis il y a tellement de decks dans la méta que c'est assez cool aussi. Chaque deck va avoir sa vérité, enfin, chaque match-up va avoir sa vérité. Bref, vraiment, moi j'aime bien ce deck-là. J'espère que c'est votre cas également, je vous embrasse fort, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde